Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news encore un Et là cette fois on va encore parler de films Mais pas d'Uncharted mais l'adaptation de Jack and Dexter Après le succès du film Uncharted Sony Pictures va-t-il donner carte blanche à Ruben Fletcher Le réalisateur du film Uncharted et Tom Holland l'acteur qui incarne Nathan Drake Pour une production d'une suite mais aussi pour l'adaptation de Jack and Dexter C'est ce qui semble vraiment parti vu les informations dont nous disposons vous le savez depuis le début du mois de février, Ruben Fletcher, le réalisateur du film Uncharted et Tom Holland ne cessent de teaser une adaptation du film Jack and Dexter. Cela a commencé au tout début du mois où Tom Holland annonçait qu'il rêvait d'incarner Jack au cinéma dans un film live-action. Deux jours plus tard, Ruben Fletcher confirmait tout simplement qu'il était en train de travailler sur un script avec PlayStation d'une adaptation de euh, Jack and Dexter. Et aujourd'hui, ce même Ruben Fletcher, le réalisateur du film Uncharted, en rajoute une couche dans une interview accordée à Cinet, où il a un peu parlé de cette adaptation et de son envie. Pour lui, les deux personnages principaux, donc Jack et Dexter, sont des profils idéaux pour le genre de space opéra. Et cela tombe bien car Ruben Fletcher a toujours rêvé de réaliser un film de ce genre. Et je vais le citer, il nous indique « J'ai toujours voulu faire un film du style space opéra. Jack et Dexter se déroulent dans un monde différent et il y a certainement des personnages très différents de notre forme humaine. Ce serait un, donc un défi amusant mais similaire à Uncharted, en ce sens que le ton est ce qui rend le jeu spécial, même ce paysage incroyable n'est pas cinématographique en soi, vous pouvez créer un monde visuel cool avec. Donc, Ruben Fletcher semble bien insister sur le fait qu'il a envie d'adapter Jack and Dexter au cinéma, toujours avec Tom Holland, toujours avec Sony Pictures et PlayStation Productions. et vu l'énorme succès qui est en train de réaliser le film Uncharted, il y a de grandes chances pour que Sony Pictures laisse carte blanche au réalisateur. Donc là encore, je pense qu'on peut d'ores et déjà confirmer qu'une adaptation de Jack and Dexter et bien sur les bons rails. On vous tiendra informé, bien entendu de tout cela sur Naughty Dog Mag. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur, sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous